Bonjour, je viens de recevoir l'éclairage LED que j'ai commencé à commander sur Amazon, Viltrox LT116T CRI95. Donc c'est un éclairage à LED. Je vais le déballer avec vous. Hop. Et voilà le premier, le deuxième, plus deux batteries supplémentaires et j'attends encore qu'on me livre les deux autres batteries que j'ai commandé puisque apparemment il en faut deux par éclairage. Donc on va déballer bah celui-là des petites notices une vis pour visser sur un pied de l'autre côté il n'y a rien donc voilà l'éclairage par lui-même voilà et donc ne sont ni fournis les batteries ni fournis l'alimentation contrairement à ce qui est dit sur le site où il est dit que on pouvait qu'il y avait de fournis une alimentation ce qui est totalement faux et voilà L éclairage donc là il a à 33 kelvin 33000 mille. voilà et donc l'intensité est à 31. Donc on peut monter l'intensité comme ceci. Là étant à fond, elle est Kelvin pour avoir de la lumière du jour. Donc là je suis en lumière. Intérieur, tungstène. Et là, je vais mettre en lumière du jour. Voilà, l'éclairage est beaucoup plus blanc. Voilà. Donc, on peut voir que ça éclaire quand même pas mal.